Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler, euh, toujours donc dans la catégorie Invention Innovation, de The Hive. The Hive, c'est simplement euh, une, un système d'élevage domestique d'insectes. Euh, comme vous l'avez peut-être vu ou non, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les insectes. Donc, euh, qu'est-ce que c'est l'entomophagie, des tests d'insectes, euh, tests pour goûter des gâteaux à insectes, de la marque Insectopie également... Euh, et c'est vraiment des choses qui m'intéressent beaucoup. Je me dis que dans l'alimentation humaine, au niveau des insectes, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et ça pourrait être très intéressant de développer ça dans ce sens-là, et justement d'avoir euh, euh, un élevage personnel chez soi. On peut faire des élevages, comme vous voyez, dans des cadres comme ça, avec différents étages, si c'est des verres de farine ou autres, des verres de morio, je me suis un peu renseigner. Peut-être que ça viendra dans de prochaines vidéos. Euh, et également, donc voilà, sur ce site-là, où... Ils ont également, comme la première vidéo que vous avez vue peut-être sur euh, euh, Flow Hive, sur les ruches, euh, donc c'est un site qui s'est développé, qui de base avait développé voilà, cette euh, machine, donc une manière d'élever sur différents étages les, les vers de Morio. et en gros ils arrivaient tout en bas, euh, prêts à consommer, prêts à être consommés en gros. Donc vraiment euh, très intéressant dans le fonctionnement, euh, vraiment euh, très très cool et en gros donc, ils ont fait un certain nombre de choses pour se développer donc après ils ont développé une petite, euh, une petite boîte un petit peu plus simple d'utilisation et plus petite avec un certain nombre de formations, euh, voilà, de, de vidéos, de, de choses un petit peu dans tous ces, ces sens là et en gros ce qu'on est ressorti c'est que sur la fin ils ont fait un système d'élevage comme ça assez beaucoup plus simple en fait vous voyez vous avez euh, les verres de morio, enfin les verres de farine ici vous avez les nymphes au milieu, les adultes autour et en gros c'est plutôt bien parce qu'en fait tu nourris les adultes une fois qu'ils ont pondu, bah, les œufs tombent. Les vers, tu les nourris là principalement. Euh, et puis bah après, euh, une fois qu'ils se transforment en.. En nymphes, ouais, c'est ça Ouais. Une fois qu'ils se transforment en. Si tu les gardes pas assez longtemps euh, trop longtemps, ils se transforment en nymphes. Donc tu les mets ici. Et ça devient des atules, ils reviennent là. Voilà, c'est vraiment un cycle fermé. C'est plutôt cool dans le fonctionnement. Et c'est vraiment des choses intéressantes. Vous voyez. Donc moi, c'est vraiment cet aspect là de. Des, des insectes qui m'intéressent j'en mange à l'occasion comme vous avez pu le voir ou non pareil j'ai fait des tests sur par exemple les cricots au chocolat des des choses comme ça histoire de passer d'essayer différentes choses euh, donc, euh, donc, donc voilà ah, je me suis trompé par contre les œufs ils tombent tout au fond euh, donc voilà dans l'idée dans l'idée euh, dans, dans, dans c'est quand même bien dans le fonctionnement c'est des choses qui m'intéressent aussi beaucoup euh, la culture de l'élevage des insectes, des vers de moriou, tout ça. Donc, c'est des choses qui m'intéressent. Et c'est une petite innovation assez sympa sur ça, en développement. Aussi bien pour essayer de faire de l'élevage personnel. Déjà, déjà peut-être dans ce sens-là, si jamais vous avez des poules ou autres, ça peut déjà être utile et essayer de tester des trucs et autres. Après, il y a des marques comme Micronutrice, Jiminis uh, uh, et d'autres qui font de la vente depuis des années. Et où là, vous pouvez faire des petits tests et autres de d'alimentation, donc ça peut vous permettre de voilà vraiment juger ce qui peut être bon ou pas, faire une introduction, faire ça un apéro, un truc comme ça en ligne et tout, oui. ça peut vraiment être cool. Donc euh, donc voilà, franchement, dans le fonctionnement, c'est quelque chose de, de bien bien cool, voilà, vous voyez le, le cycle de, de grandissement des, des verres et tout, c'est vraiment très intéressant. Et là, on est sur un kit à euh, 150 balles, ouais, c'est ça, un kit à 150 balles, donc euh, un petit peu plus... Euh, Facile à avoir, si on peut dire, par rapport à la ruche, qu'on était pur sur les, les coûts des 800 euros ou des 500 ou plus bas. Mais, euh, mais voilà, je pense que même sans me lancer dans de l'élevage comme ça, j'essaierai peut-être derrière. Euh, donc voilà, par rapport à toutes des vidéos là comme ça qui pourraient avancer dans le futur. Donc euh, bah, si vous voulez être sûr de ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, hein, si possible, comme ça vous êtes sûr de louper aucune de mes nouvelles vidéos, autant du côté des insectes que des innovations. Il y aura également des choses en lien avec la permaculture sur les, sur les innovations. Euh, et également des choses un petit peu plus euh, régulières comme d'autres vidéos sur la chaîne, sur la collapsologie, euh, des tests de nourriture, de voilà, plein de choses et des tests de d'objets également, de survie et autres, euh, des petits trucs sympatoches. Donc euh, franchement, j'espère que vous serez là pour voir ça. Euh, donc euh, voilà, j'espère que cette petite vidéo euh, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à ah, liker, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des idées de vidéos, des innovations, des inventions qui pourraient rentrer dans cette playlist-là, n'hésitez pas à mettre en, en commentaire ou à m'envoyer un mail. Dans la description, il y a toujours mon mail perso si jamais vous voulez me contacter. Comme ça, euh, si vous préférez être un petit peu plus euh, discret, il n'y a pas de souci. Euh, et bien bah sur ce, bah bonne euh, bonne journée et puis, bah, une prochaine pour nouvelle vidéo. Allez ciao